Bonjour, bonjour, euh, à nouveau Proche-Cœur Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de particulier sur la gestion de notre ordinateur. Et souvent, nous avons un problème énorme, souvent dans l'utilisation de notre ordinateur, dont nous n'arrivons pas et que nous ne savons pas comment nous en sortir. Il s'agit de quoi Il s'agit d'un problème sur la partition, la partitionnement ou le partitionnement pardon le partitionnement de nos supports de stockage ou de notre lecteur de stockage ou de notre disque dur tout simplement il s'agit de quoi il s'agit de fois que nous avons acheté un ordinateur qui est déjà installé et nous avons peut-être 500 gigas 1 tera 2 tera c'est à dire 1000 gigas 2000 gigas mais nous n'avons qu'un seul espace de stockage qui est terriblement dangereux on ne peut pas utiliser un ordinateur qu'avec un seul support ou encore un lecteur de stockage qui en même temps qui sert de stockage qui en même temps sert du système d'exploitation. Si une fois que votre système d'exploitation devient dysfonctionnel, je vous rassure mes amis que vous gâcherez votre ordinateur et vous perdrez tous vos fichiers. Alors il est important de pouvoir sectionner ou pouvoir répartir votre disque dur par portionnalité de stockage. Alors, c'est ce qu'on appelle la euh, la répartition des disques ou encore tout simplement des lecteurs avoir comme des poches dans votre sac, votre sac qui a des poches auxquelles vous stockez les données. Une fois, dans ces partitions, le C qui a défaut, par exemple, nous venons ici, voyez, j'ai ici le lecteur C qui est le lecteur système, j'ai le D. C ce lecteur par exemple c'est une clé qui est bon, mais j'ai le C, je le dé Si le C ce gage qui a tous les systèmes qui est car bon, le système euh, fonctionnel basique de l'ordinateur c'est ici que ça se trouve tout ce qui est mon ordinateur c'est trouve ici toutes les applications installées se trouve ici alors si ça devient dysfonctionnel je n'ai plus accès à ça et que je n'ai que ça comme lecteur alors je perds retour à l'installation d'un nouveau système c'est pourquoi il me faut un lecteur entièrement à part pour que lors de réinstallation que je puisse sélectionner uniquement ce lecteur, l'écraser le, le, ou le restaurer et ou l'installer à nouveau un nouveau système d'exploitation en n'ayant pas touché celui-ci uniquement pour mes dossiers. Alors nous allons rapidement voir comment faire. Il y a deux possibilités pour accéder à ce menu de gestion des disques. On peut venir ici sur votre ordinateur, ouvrir n'importe quel dossier ce pc ou cet ordinateur bouton droit gérer vous allez sur gérer ça va prendre quelques minutes avant de pouvoir euh, se déployer nous allons patienter jusqu'à ce que ça va s'ouvrir alors et là nous allons aller dans le menu gestionnaire des disques c'est cela qui nous donnera la possibilité de pouvoir gérer la répartition euh, de notre disque dur en personnalité et voilà nous, nous y arrivons. Nous sommes arrivés alors Là, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs poss possibilités d'accéder à ce menu. Je ferme le premier. Comment je l'ai fait? Je suis venu sur ce PC. Bouton droit gérer pour que j'y accède. Ou je peux y aller sur le menu démarrer sans plus tarder. Et toujours dans notre dossier principal comme nous le l'utilisons sur système Windows. Voilà. Système Windows outils d'administration. Et dans outils d'administration, je vais tout simplement indiquer gestionnaire euh, gestionnaire sélectionné gestionnaire il y a la gestionnaire de l'ordinateur il y a service je dois aussi aller sur gestionnaire euh, gestionnaire de l'ordinateur voilà pardon gestionnaire voilà je double clique ici automatiquement je vais sur gestionnaire de l'ordinateur double clic et ensuite ça me sort Gestionnaire des périphériques, ce n'est pas là, je vais prendre gestionnaire des disques. Je double clique aussi sur gestionnaire des disques et ensuite ça va m'afficher à la connexion au service des disques virtuels. Ça me montrerait ou ça va me montrer tout simplement l'ensemble de mes supports de stockage au niveau de ma machine. Et nous allons attendre quelques minutes tout simplement pendant que ça va se déployer. Voilà. Et ça nous affiche les parties système, comment mon disque dur de ma machine qui a 500 Go est par réparti. Vraiment, mon disque est nommé disque 0 avec la totalité d'espace moyen libre 4, 4, 465,76 GB en ligne. Et ici, c'est la partie réservée du système sur lequel le système est installé, bien sûr. Et ça, c'est ça, c'est la partie réserve uniquement pour le système pour la restauration. Et ici, c'est le C sur lequel le système est installé. C'est même démarrer sans démarrer le fichier d'échange, d'image, mémoire, euh, d'image, mémoire après incident, partition principale. Pourquoi partition principale C'est la partition sur laquelle se trouve le système d'exploitation. Et ici, c'est la partition de récupération, c'est-à-dire une partie de moi qui laisse toujours neutre. Pourtant, quand on l'utilise, c'est toujours dans le but où, si en cas où vous n'avez plus d'espace, vous pouvez récupérer cet espace et l'ajouter au niveau de lecteur C. Et ici, c'est la partition D sur laquelle j'ai séparé pour stocker mes données. Alors, dans ce sens, je n'ai qu'à venir. Si j'en avais que C et que j'avais peut-être 500 000 gigas, je veux pouvoir la sectionner. Comme des lecteurs dans ma machine, comme je l'ai ici, je sais et j'ai le D. Ça, c'est ma clé USB. Il est entièrement séparé du modiste 2. Donc, je n'ai qu'à venir au bouton droit. Il y a des options spécifiques. Faire attention. Soit je dis réduire le volume. Par exemple, j'ai ici la totalité. C'est 1031 Go. Alors, si je vais la diviser en deux je peux venir réduire le volume. requête de l'espace de comptage requête du volume pour l'espace de comptage disponible veuillez patienter alors ça me permettra de pouvoir voir en main la possibilité le menu de diviser cet espace de stockage faites attention parce que c'est le lecteur C on ne le laisse pas à un volume petit c'est cet espace mémoire plutôt qui doit avoir assez de moments de votre ordinateur parce que c'est celui qui gère l'ensemble des leçons sur lesquels vous installez les applications, ainsi de suite. Donc, il est toujours important de laisser assez de portions de mémoire sur ce lecteur. Mais ici, je suis juste en train de vous montrer quelle est la procédure. Une fois que vous aurez ou vous avez dans votre machine qu'un seul lecteur de C qui contient les 500 gigas ou qui contient les 1 Tera, et vous pouvez la sectionner ou la répartir en plusieurs portions. Donc, en attendant qu -ce que cela s'exécute quelques minutes euh, on va le voir sans plus tarder voilà on me dit en totalité oméga octet donc total taille total oméga octet avant de la réduction avant la réduction du si lui même il divise déjà comme il suppose que c'est une réduction en deux alors il dit espace réduit disponible méga octet 9600 et il me laisse ça dit ça c'est mon disque dur c'est mon pardon lecteur c'est qui a des 100 gigas aura la moitié des disons, 115 environ donc si j'ai dit réduire les voir on va le faire j'ai réduit j'ai lancé la procédure de réduction donc mon disque mon, mon lecteur c'est qui a des 131 gigas aura maintenant environ 115 gigas je vais diviser en deux tout simplement donc j'ai suivi la procédure réduit le volume bouton droit sur c réduit le volume et voici euh, euh, euh, voilà euh, il a fait bon ici il a vu que l'espace qui convenait n'était pas nécessaire j'avais des sons euh, c'est devenu 222 alors que c'était à 234 il a enlevé juste 9,10 giga 38 giga c'est à dire que j'ai maintenant ici c'est non alloué vous allez voir que c'est non alloué pourquoi parce que c'est de l'espace qui n'est pas encore euh, utilisable alors je peux faire tout à l'heure réduire bouton droit étendre c'est à dire si je fais premièrement si je viens ici c'est 20 bouton droit nouveau volume simple ça veut dire qu'il va le rendre comme D parce que si je viens jusqu'ici vous n'allez pas le voir vous voyez vous n'allez pas le voir vous avez la raison pour laquelle la plus grande partie est occupée, ça ne me reste que 55 giga libres donc il ne pouvait pas diviser ça en deux c'est pourquoi il a pris que 9 giga alors néanmoins si je viens ici fait nouveau volume simple alors il va rendre ce disque ce lecteur cet espace mémoire louable c'est à dire le rendre comme des ici visible jusqu'alors il n'est pas visible il est non alloué alors je peux tout simplement aussi le rendre au niveau d'essai comme pour étendre élargir mon espace de stockage je viens sur étendre pour récupérer cet espace et des suivants je vais Dire, hum, je vais prendre quel espace dire non alloué euh, supprimer assistance étendue du volume je vais aller suivant bon sur c'est terminé voilà comment il a récupéré il a automatiquement récupéré l'espace non alloué dans C. donc voilà comment si vous avez des soucis comment élargir réduire ou augmenter l'espace de votre disque vous n'avez qu'à suivre cette procédure tout simplement et suivre cette vidéo et vous aurez et, tout ce qu'il vous faut pour voir et augmenter ou réduire la capacité de stockage ou la mémoire de votre lecteur C ou le séparer en deux pour avoir des lecteurs dans votre machine Merci et je vous conseille de vous abonner, d'aimer et de laisser des commentaires. Et s'il y a des suggestions, faites-le, nous répondrons à vos questions. Merci.